J'avais oublié le passé, ok le passé ça restera toujours le passé mais quand on oublie le passé, le futur on ne le construit pas. Euh, ça fait trois ans que nous, que nous faisons cette soirée bon, et cette fois-ci c'est chez Okaloum. et donc merci vraiment d'y avoir participé. Cette exposition qu'on a fait venir, c'est pas n'importe laquelle elle a été inaugurée le 28 avril 2018 au Panthéon par le Président de la République. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a, euh, qu a institué la deuxième date euh, officielle de l'abolition de l'esclavage, enfin pardon, en mémoire de l'histoire de, de l'esclavage, qui est la journée officielle, le 23 mai étant la journée officielle euh, en hommage aux victimes de l'esclavage. Le 10 mai, je ne sais pas si vous connaissez, c'est euh, depuis la, la loi de 2001 de la loi Taubira, et donc c'est la journée en hommage, euh, en mémoire de la traite, de l'esclavage, ainsi que de leur abolition. On a le 10 mai et le 23 mai, qui est en hommage. Et donc, euh, à l'occasion de, de cette première exposition exposée au, au Panthéon, pas, sa première exposition au Panthéon donc, le président avait choisi cette deuxième date, qu'on a depuis 2018, qu'on commémore qu avec euh, Jourona, entre autres. Euh, donc... Euh, pour clôturer l'année, on a décidé de le faire dans un endroit populaire, euh, mmh. donc et faire venir cette exposition aux gens enfin au quartier, au des quartiers ici, mmh. et donc euh, pour profiter et clore l'année, comme ça. Donc merci d'être venu, donc merci pour, à toi et à tous ceux qui, qui sont là, et c'est Marianne, c'est sur ce vous qui va, qui va, qui va Clôturer cette journée en l'honneur de l'abolition de, de l'esclavage. Donc c'est une journée vraiment très ancienne. Donc en France on a commencé à commémorer l'histoire de la mémoire de l'esclavage que depuis, enfin de façon pratique que depuis 2006, 2007. Et on a été créé parce que bon l'État. Et l'école d'activité territoriale a été pris enfin, à la gorge parce qu'ils ne savaient pas comment commémorer ces, ces, ces, ces, ces, cette journée du 10 mai. Et donc ils ont fait en sorte qu'on émerge et on a été créé dans ce but-là, notamment de commémorer le 10 mai et maintenant le 23 mai en même temps. On dit sabbat et danse africaine. Donc, le sabbat, c'est un, une danse très compliquée qu'on qu a créé pas mal de choses. C'est des paroles et un rythme composé et des pas de danse composée. Chaque fois que tu danses ça, et au niveau comme ce que tu dis, au niveau de l'esclavage et tout ça. Avant le capillaire et tout ça, qui sont venus, on parlait du Sénégal, de de voir et tout ça. Oui. Le sabbat, il était installé aussi. Il va. On communiquait sur la savane. Parce qu'avant, il n'y avait pas de téléphone, ni radio, ni rien. On communiquait sur la savane. Chaque note qu'on joue, de village au village, tu pour comprendre ce qu'on dit. Ouais, en tant que les... ah, Voilà, ah, dans les villages, on communiquait comme ça. Ça me fait rappeler, vous savez, en Afrique, toutes les cérémonies, il y a le rythme différent. S'il y a le baptême, il y a des rythmes pour le baptême. Il y a du village en village, quand ils entendent des percus, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien On entend des rythmes et on dit, ah, il y a un baptême dans ce village Et les gens ils s'en vont S'il y a un mariage, il y a un rythme aussi différent Qui est le mariage S'il y a une un circoncision, on dit Un décès Un décès, il y a tout Merci beaucoup mon frère Sincèrement, bravo à vous tous de nous faire rappeler cette histoire Mais aujourd'hui les générations Malheureusement, ils ne comprend pas, ils ne le sait pas, mais il faut toujours passer le message à un message. Mais ne pas oublier le passé. Parce que si on, quand on, on oublie le passé, on ne sait pas où on va après. Voilà, merci beaucoup. Le tambour pandeve, c'est un instrument arabe. Le tambour, c'est africain. Le bilibar, l'arc musical, c'est un, un instrument qui vient d'Angola, donc déjà dans la la même, dans son orchestre d'instruments. Ces instruments qui composent l'orchestre de la capella, il y a différents types d'instruments qui sont différents groupes ethniques. Ce n'est pas un seul groupe. d'accord. A... Évidemment, il y a... parfois, il y a certains groupes qui ont prédominé plus que d'autres, comme les Uruba, le Fond, mais aussi, il y a d'autres groupes ethniques qui sont comme les Wonsa, qui ont fait une révolte à Bahia, qui, ont... qui ont dit à la révolte de Mali, ils ont fallu presque vaincre... Fait cette rébellion à Bahir parce que les seuls qui parlaient arabe à ce moment-là donc ils communiquaient avec des des proflètes on des, des arabe les, pour euh, appeler les autres pour la rébellion, ils ont fallu euh, prendre la ville de Salvador Bahir c'est ça qu'on appelle cette révolte la révolte des Malais c'était les, les noirs euh, des langues qui venaient c'était les d'accord donc on peut dire qu'il y a tous ces mélanges-là qui ont qu'on essaie d'effacer un peu dans cette histoire, comme on a parlé par rapport c'est de faire une rébellion qu'on a fait pour arriver jusque-là à ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. SHOOT! grand plaisir de venir participer et donner ma petite voix, ma petite contribution, que ce soit pas un oubli pour, pour nos enfants, pour nos arrières-enfants et pour, pour tout le monde. Quoi. Voilà, mais ça ne nous empêche pas de, de vivre ensemble, qu'on passe des bons moments ensemble. Il voilà, y a toujours des bonnes personnes qui sont là pour, pour combattre cet, cet esclavage. Même aujourd'hui, ça continue, mais autrement. Mais il y a toujours des gens qui sont là aussi à combattre pour que ça se calme, donc les gens comme Wali, comme Dr Kone, plein de gens, comme lui qui est président de l'association du Mali, donc qui est toujours présent, hein, qui est toujours là avec nous, tout le temps, tout le temps il est là, il fait de son mieux aussi euh, euh, pour, que pour que les gens puissent être bien. You, my side. We'll give back and okay. Give back and okay. Can you so bad? Can Ouais. Euh, Est-ce qu'il peut le s'aimer. Oui, ouais. les Malissado, Mali c'est une histoire qui est très connue à Bafoulado. de l'amour Qui parle de l'amour. Ouais. En fait, c'est l'amour entre. Parce que j'ai la chance de connaître cette chanson-là à travers de ma grand-mère qui est décédée il y a un an. Donc euh, qui, qui était très très très très connue. Euh, à l'époque, les gens ils disaient même quand elle chantait sur cette chanson-là, euh, sur le fleuve, il y avait des hippopotames qui sortaient. C'est euh, un amour entre une jeune fille. Donc euh, la fille, au début, il y avait, avait un hippopotame qui était sur l'eau qui s'appelle Bafoulabi qui, euh, qui, qui est à Kai, première région du Mali. Même quand tu vas aujourd'hui, il y a deux fleuves, le, le, le, les deux fleuves ne se croisent jamais. Il y en a une fleuve qui est noire, il y en a une qui est fleuve l'eau qui est l'eau qui est C'est no, euh, ça non Comment on dit bien Donc, mais c'est de l'eau qui ne se mélange jamais. Mmh. Donc la fille, non, voilà, la fille, elle venait tout le temps au fleuve. Mmh. Donc il y avait une hippopotame qui était blanc. Comme on dit Ma grand-mère dit en, en, à la langue kassoungé il y avait le front qui était blanc, les pieds qui étaient blancs. Il dit à faut fini Donc ça s'appelle. Il avait des, il y avait des endroits qui étaient blancs. Donc il y a un amour qui s'est créé. Toujours comme je vous dis, ça parle un tout petit peu. un tout petit peu de l'esclavage. Mais aujourd'hui, nous sommes parti loin. Il y en a beaucoup qui rentre, qui qui rentrent à leur façon. Donc donc ils se sont ils se sont aimés avec avec la fille, mais ne passaient pas l'amour sexuel. Donc, non, mais parce que si, si tu parles de tu es comme un hippopotame, un être humain qui peut s'aimer. Ouais. Mais c'était de l'amour humain. Mm. L'hippopotame il donnait le bonheur au mm. village à Baflabe. Mm. Donc c'était l'un des villes qui était très très connue par la colonisation. Il y avait un blanc qui est venu qui était amoureux de la fille. Ah ouais, ouais voilà. Donc voilà. <rire> il était amoureuse de la fille. Et la fille tout son amour c'était pour l'hippopotame elle avait le temps pour personne parce qu'elle savait que l'hippopotame donnait l'amour au village donc ça apportait beaucoup de bonheur donc le commandant qui a tué l'hippopotame ça s'appelle commandant Soas donc c'est le commandant qui a tué depuis ces jours là les gens disaient pourquoi on peut pas avoir l'amour avec un animal pourquoi parce que la dame et la petite fille elle voulait personne d'autre que sauf que l'hypopotome, sauf que l'hypopotam, il pouvait rien le donner sauf que c'est que de l'amour mm. mais le commandant qui était à, à mais il voulait la fille mm. parce c'est pour que la fille puisse avoir mmh. le temps pour, pour elle, pour mmh. lui, il faut qu'il tue l'hypopotam. Ah, oui, oui, oui. Donc ouais. il a tué l'hypopotam. Depuis ce jour-là, mmh. il y a bah, Foula Bay deviné l'historique du Mali. Mmh. Donc, voilà. Il n'est pas un guerrier, hein. <rire> il <n> est pas <rire> <un> <rire> Il n'est pas un compagnon, il n'est L'histoire peut partir loin. Moi, je vous ai rencontré juste. Non, mais là, il a résidé. C'est vrai Ma, ma grand-mère, elle donc, chantait beaucoup. Elle était très, très, très connue au Mali, même si vous tapez sur internet des deux les gens, ils disaient des chansons, mais bon, c'est partout aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Sénégal, tout le monde chante. Tout le monde chante. Mais, chant. voilà. mais aujourd'hui, à l'époque, quand ma grand-mère partait, et, euh, Bafoulabé, elle chantait l'eau cette chanson-là, et, ah, okay. et elle avait cette dame là, et il y avait les spectateurs qui chantaient tout ah, ça. Oui. Donc tout cela, c'est de l'amour. Vous si ouais. vous êtes là, il n'y a pas beaucoup de monde. La vie, c'est de l'amour. Il faut qu'on s'aime. Mm -hmm. Quoi qu'il se passe dans la vie, il faut qu'on sème. Voilà, c'est le plus important il faut qu'on s'aime vivant pas quand quelqu'un va avoir la mort, on ah, vient toujours est trop <rire> voilà, faut qu'on on, on, on soit présent pour l'un l'autre on fait ce qu'on peut c'était important pour moi que je sois là j'ai beaucoup travaillé avec Wally c'est l'année dernière on n'a pas travaillé ensemble donc c'est très important, n'importe où il est fait même si c'est cinq minutes ça m'arrive de venir, j'ai dit, bah, écoute, on vient parce que c'est important, ça fait partie de notre histoire aussi, mmh. et nous, les histoires de nos enfants. Comme j'ai dit, il ne faut pas que seulement que nous, on se il faut savoir donner aussi. C'est à nous de donner valeur à cette culture-là, pour nos enfants. Mmh. le messager, donc voilà merci à tous